Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2018, douzième question, le concept de personnage le plus fou Eh bien ça remonte à assez longtemps mais, mais je dois admettre que ça doit être celui-là, euh, j'ai créé un exterminateur vampire, oui il y a du Angel Spike là-dedans, euh, oui nous étions adolescents. Euh, oui, nous sortions de donjons et dragons, donc il fallait que ça tape et oui, c'est effectivement trace qu'on n'avait pas trop compris le monde des ténèbres. Il s'avère qu'on jouait à Vampire, moi en MJ depuis un petit moment, donc les, les personnages c'était quand même habitués à un certain, un certain grobilisme face aux humains qui étaient leur principale adversité. On avait, on avait une campagne un petit peu orientée action pendant un temps, hein. euh, c'est vrai que, voilà, euh, bah oui, on avait 14 ans, c'était plus ce qui nous faisait marrer à l'époque, maintenant, euh, maintenant, vampire, le combat, pourquoi pas, mais il faut vraiment pas que ce soit central, là, ils avaient, euh, on va pas dire des donges à vampire quand même, ce serait vraiment insulté le MJ que j'étais à 14 ans, mais c'était pas mal orienté quand même, action, ils ont pris plaisir à faire des des sauts de bagnole en bagnole sur une autoroute, etc. Enfin, euh, la puissance et l'immortalité du vampire permettait quand même de, de s'amuser un petit peu lorsque il le souhaitait. Et donc, on sortait de vampire, on avait fait principalement du donge avant, euh, on avait besoin un peu de, de patate. Alors, j'ai évoqué le concept du, du vampire type euh, Angel ou Spike, à mon MJ qui démarrait sur Exterminateur pour prendre leur aide à la vampire. Et il l'a accepté à la condition que je lui rédige un BG. Donc je me rappelle que j'ai rédigé un background de 13 pages, je pense, qui couvrait un peu plus de 700 ans de, de la vie du vampire. Euh, et euh, donc j'étais un exterminateur vampire, on avait pris un concept un peu, un peu rigolo. Euh, et donc j'avais une feuille d'exterminateur pour le jour où j'étais extrêmement faible. Et donc euh, je crois même que j'avais moins de points que les autres personnages exterminateurs. Et j'avais une feuille de vampire pour la nuit, bien sûr, avec des statistiques plutôt sympas, puisque par un vampire de 700 ans euh, qui euh, chassait les autres vampires, euh, c'était euh, déjà quand même blindé. Euh, donc voilà, ce personnage de dualité finalement a fait qu'une ou deux parties. Euh, je l'ai regretté beaucoup à ce moment-là. Maintenant, bon, je me dis que de toute façon, c'était cheaté. Ça avait quand même de l'intérêt euh, scénaristique uniquement, mais carrément pas euh, dans le dans le canon euh, monde des ténèbres et, euh, et carrément pas euh, d'intérêt pour les autres joueurs. Voilà, euh, c'était la douzième question de RPG Day 2018, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao les rôlistes